Introduction à comment éviter le plagiat Bonjour et bienvenue à cet atelier sur demande Aujourd'hui je vais vous expliquer en termes généraux ce qu'est le plagiat et comment l'éviter Il s'agit de la première d'une série de vidéos sur le plagiat Le plagiat consiste à présenter les mots ou les idées de quelqu'un d'autre comme s'il s'agissait des vôtres, que ce soit intentionnel ou non Dans les pays, les cultures et les contextes où le plagiat est considéré comme un problème sérieux comme dans les établissements d'enseignement supérieur canadien, les conséquences du plagiat peuvent être graves. Cela peut entraîner à l'échec d'un travail, à l'échec d'un cours ou à l'expulsion. Il est important d'éviter le plagiat pour éviter ces conséquences, mais il est également important de reconnaître le travail des autres. Éviter le plagiat fait partie de l'intégrité académique, qui consiste à faire preuve d'honnêteté et de respect dans son travail universitaire. Pour éviter le plagiat, vous devez indiquer clairement chaque fois que vous utilisez les mots ou les idées de quelqu'un d'autre dans votre travail Pour ce faire, vous devez citer, c'est-à-dire indiquer les auteurs et les œuvres dont vous utilisez les mots et les idées Il existe différents styles de citation, tels que l'APA, Chicago, Vancouver Ceci donne des détails spécifiques sur la manière de présenter les citations Et ces détails sortent du cadre de cette vidéo ce qui est commun à tous les styles de citation, c'est qu'une citation complète comporte deux parties. Premièrement, dans le texte de votre travail, vous incluez une citation dans le texte. Il s'agit d'une courte indication que les informations que vous venez de présenter proviennent d'un autre auteur. Selon le style de citation, la citation dans le texte peut inclure le nom de famille de l'auteur et l'année de publication, entre parenthèses, ou être un numéro, par exemple. Ensuite, vous incluez une référence bibliographique complète selon le style de citation que vous utilisez. Elle contient plus d'informations que la citation dans le texte, comme les noms des auteurs, l'année de publication, le titre et l'éditeur, ou l'URL. Selon le style de citation, ces références bibliographiques peuvent se trouver dans des notes de bas de page, au bas de chaque page, ou à la fin de l'ouvrage entier exemple. La citation dans le texte aide les lecteurs à trouver la référence bibliographique complète. La référence bibliographique complète aide les lecteurs à trouver le travail original que vous avez cité. Je vais vous donner un exemple. Supposons que j'ai un devoir sur l'attitude du chercheur par rapport à sa recherche. Est-ce que le chercheur arrive à se détacher de ses émotions lors des entrevues et du travail de transcription et d'analyse dans le cadre de mes recherches, j'ai trouvé un article pertinent de la revue Enjeux et Société, Approche transdisciplinaire, intitulé L'entretien en tant qu'interaction. Qu'en est-il du chercheur Je veux inclure cette phrase de l'article dans mon devoir car elle résume très bien l'idée de l'article. Le chercheur sait que ses valeurs, ses préférences et son empathie envers certaines réalités sociales et humaines teinteront ses travaux de recherche, et ce, du choix de ces thématiques de recherche jusqu'à la visée et aux méthodologies déployées. Lorsque j'inclus cette phrase dans mon, dans mon devoir, j'inclus une citation dans le texte immédiatement après. Dans cet exemple, j'utilise le style APA. J'ai donc inclus le nom de famille des deux auteurs, Saint-Denis et Richard, l'année de publication 2021 et la page d'où provient la phrase, page 64, le tout entre parenthèses. Comme j'ai utilisé les mots originaux de l'article mot pour mot, j'ai placé la phrase entre guillemets. D'autres vidéos de cette série traiteront plus en détail des citations directes et de la paraphrase. J'ai donc ma citation dans le texte. Maintenant, j'ai besoin de la référence bibliographique. Comme j'utilise le style APA, celle-ci est placée à la fin de mon travail dans une section intitulée « Références ». Ma référence comprend les informations requises par mon style de citation dans ce cas, elle inclut les auteurs, l'année de publication, le titre de l'article, le titre de la revue, le volume et le numéro de la revue, le numéro de page et une adresse appelée « Identificateur d'objet numérique » ou DOI, qui indique l'emplacement en ligne de l'article. Je répéterai cela chaque fois que j'inclurai des mots ou des idées d'autres personnes dans mon travail. Lorsque vous examinez votre propre travail, une question que vous pouvez vous poser est la suivante. Est-il toujours clair quels mots et quelles idées sont les miens et quels mots et quelles idées sont ceux des autres Si ce n'est jamais clair, il se peut que vous manquiez de citations dans le texte. Si vous n'avez pas l'habitude de citer et d'éviter le plagiat, cela peut parfois être difficile et déroutant. C'est une compé compétence qui se développe avec la pratique et vous ne deviendrez pas un expert après avoir regardé quelques vidéos. Il y a peut-être des personnes disponibles pour vous aider. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, contactez le centre d'écriture, le service de tutorat ou la bibliothèque de votre établissement.